Salut, c'est j'espère que vous avez la forme. Moi ça va, impeccable. Hein, alors voilà, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo euh, FAQ, explicative pour ceux qui euh, sont créateurs de vidéos comme moi, hein, peu importe le style de chaîne, hein, qui veulent se lancer. Et alors je vais vous donner euh, des trucs et astuces que moi j'utilise pour créer mes vidéos <rire> et également pour mieux référencer votre, votre chaîne pour avoir bah, plus d'abonnés, hein, plus de visibilité. Euh, c'est ce qu'on recherche tous hein, quand on crée une chaîne, hein, c'est peut d'être ce qu'on dit avoir une bonne visibilité. Alors, on va commencer euh, dans un premier temps par euh, par, la vid par les vidéos euh, en elles-mêmes pour vous montrer comment la faire de manière optimale pour pouvoir être bien vu sur Internet. Et après, je vous montrerai quelques astuces de site que j'utilise et également de, de chaînes YouTube que j'utilise également pour pouvoir euh, prendre certaines musiques, etc. Alors, il faut savoir une chose, c'est que YouTube est un algorithme hein, est bête et méchant, froid, oui, euh, donc qui euh, référence ses vidéos par rapport à deux critères, même trois critères. Trois critères. Alors un, c'est le nombre d'abonnés que vous avez sur votre chat. C'est méchant, je sais, c'est con, mais plus vous avez d'abonnés, plus vous êtes visible. moins vous en avez, moins vous êtes visible. C'est pour ça que je vous mets dans mes vidéos de vous abonner, je vous dis dans la description de vous abonner, et de laisser des commentaires. Parce que c'est les, les nombres d'abonnés qui, qui, qui influent sur la visibilité de vos, de vos vidéos. C'est pour ça que les gros youtubeurs bah, seront toujours premiers par rapport à vous, peu importe la qualité de vos vidéos. Et même s'ils prennent de la merde, ils seront visibles. De... Euh, c'est euh, ce qui regarde beaucoup également, c'est euh, le nombre de comment s'appelle de, c'est le nombre de comment s'appelle de... de pouces bleus. que maintenant, je sais plus si vraiment c'est utile parce que depuis qu'ils ont euh, ils ont viré les, les pouces négatifs, mais bah, à l'époque c'était ça. Et après, il y a une chose aussi qui regarde beaucoup, c'est la description des vidéos. Alors. Euh... Plus la vidéo est, de, est, est fait de manière claire, nette et précise, avec une bonne description, un bon titre, une bonne miniature etc, plus elle a de chances d'être en vue, voilà, c'est aussi simple que ça, alors on va comment donc, bon, pour les abonnés ça, euh, je peux pas vous donner plus d'astuces que ça, mis à part, euh, parce que voilà, on en avant on en a pas, mais par contre je peux vous donner une astuce, des astuces plutôt, pour pouvoir bien mettre mettre en avant vos vidéos, ça oui. Faut savoir une chose, c'est que depuis que je fais ce, cette façon de faire, euh, je prends à peu près 56 abonnés euh, par mois. Euh, je vous montrerai, c'est pas un fake, hein, je prends à peu près entre 56 et 60 abonnés par mois. Là je suis à 1469 abonnés, presque 1410 abonnés. Euh, donc ça marche bien, c'est ce que je vais vous montrer. Je ne dis pas que c'est le truc le plus optimal qui soit. Mais voilà, si vous faites ça, vous, vous aurez beaucoup plus d'abonnés. Pour faire une idée, on est en 2022. Pour l'année 2021... Euh... Non, 2020 plutôt. 2020 et 2021, j'ai pris 860 abonnés. Voilà. En deux ans, j'ai pris 860 abonnés, si je ne me trompe pas. Hein. Euh, à peu près dans les 50 abonnés par, euh, par mois. Ouais, même plus que ça, je crois. Ouais, enfin moi bah, ça fluctue à peu près dans les 800 000 abonnés pris. Euh, donc voilà alors on va commencer euh, sans plus tarder hein. on va falloir speecher pour rien <rire> ce qui est important c'est que voilà, alors la vidéo de youtube lui euh, quand vous mettez une vidéo en ligne ce qu'il aime c'est un bon titre une bonne description des bons tags si ça merde dans les trois dans un des trois le référencement automatiquement il chute et vous baissez dans dans le dans l'algorithme alors quand vous faites un titre important c'est de ne pas raconter votre vie. Beaucoup de personnes je vue font soit des titres qui sont super courts on comprend rien soit des titres euh, qui a plein de fautes d'orthographe ils n'aiment pas non plus soit ils racontent carrément leur vie ça veut dire qu'ils font des des, des des phrases carrément avec des virgules et tout j'ai fait si je vais vous présenter la vidéo la moto machin. Non, ça c'est pas Youtube étant un algorithme, ce qu'il regarde, c'est par rapport à des tags bien précis, nets, de ce que vous allez présenter. Lui, c'est un robot, il veut voir exactement, comme s'il cherchait dans des tiroirs, il veut voir exactement ce que vous cherchez sans, sans chercher à comprendre, sans même commencer à regarder 50 ans. Il vu que ça va direct. Là, moi, quand je commence, je commence toujours, bah, quand je fais une vidéo de présentation, de moto, je commence toujours par l'année. Donc, il sait grosso modo, donc de quelle année sera vidéo en question et de et le, et le produit ou la chose que vous présentez à peu près de quelle année ensuite donc la marque de la moto donc yamaha hein, c'est important la, le type de moto donc ténéré 700 Vred, et après je sais pas vous pouvez séparer soit par un petit machin comme ça petit espace ou des petits émojis hein, j'ai mis et après, et après vous pouvez mettre ce que vous voulez après attention toujours avec des mots clés moi j'ai mis made in france parce que cette moto est fabriquée en france elle est pas longtemps et j'ai voulu mettre ça en avant, ou on pouvez mettre très eh bien aussi le nom de votre chaîne. Par exemple, moi, je peux mettre Aisiros, notre blog, pour, pour montrer que c'est votre chaîne qui présente donc, cette vidéo. Mais ce qui est le plus important, c'est la première phrase. Il faut que ça soit en rapport avec votre vidéo, le plus manière, le plus précis, le plus concis, avec des mots clés. Mots clés étant cela, l'année, la marque, le type de mode. Clair, net, précis. Pas besoin d'aller plus loin. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous avez donc euh, fait votre titre, vous avez la description. Alors la, de la description, il ne faut pas la faire au hasard, il faut mettre également des mots clés dans votre vidéo avec à la fin des petits tags, je vais vous dire pourquoi, qui va faire en sorte de également de dire au robot YouTube, voilà, je parle de ça, je parle de ce sujet, voilà euh, ce que tu dois mettre en avant. Alors. Quand je parle, ouais, je, là, je, vous pouvez parler, mais toujours en employant des mots qui Je vous présente en motoblog. Motoblog, c'est un terme qui est très utilisé euh, sur internet quand les gens tapent sur la recherche. Et en plus, c'est en rapport à ce que je fais, parce que ça va être dans un avec un motoblog. La nouvelle, bon, il y a ma ravaille ténéré, 700. je reprends le terme, je donne mon avis, blabla. Et après, je conclue par des petits tags, avec, séparés les uns des autres avec des petits euh, astérix. Non, euh, euh, des petits astérix des petits euh, hashtags, on appelle ça ouais. des petits hashtags comme ça. C'est pareil que la chose que vous faites que sur Twitter ou Facebook, c'est des petits hashtags. Ça, c'est quand vous allez aller par exemple sur votre vidéo, je vais vous montrer. Par exemple, la dernière vidéo en date que j'ai mis sur la ténéré pendant 900, je vais vous montrer que... Attendez, 900, qui est carrément en tête, en tête position, les deux vidéos sont en tête. Et Quand vous allez dessus, si vous cliquez dessus pour vous dire que je vous raconte pas vous bêtises, voyez, elles sont bien en tête. Mes vidéos, elles sont vues 8296 fois juste à, à, elles, sont, elles ont été postées à peine le 22 avril, donc c'est vraiment très récent. Et c'est ces petits termes là oui. Yamaha, Ténéré. On peut cliquer dessus, oui. Et ça, il prend les trois premiers, hein. c'est les trois premiers, après les autres, j'en ai en plus, mais c'est les trois premiers qu'il prend qui va lui dire en rapport à la vidéo. Ça c'est très important également. Vous voyez, j'ai mis une gamme à en Pas d'espace. Hein. Quand vous mettez, c'est tout attaché. Et séparez bien d'un hashtag à un autre. Voilà. Ensuite, vous avez la... Euh, moi, c'est ma façon de procéder. Hein. Je mets à propos de, la, de cette moto. Une bonne séparation. Ça fait clair cette net. J'explique la moto toujours en employant des mots-clés. Voilà. Après, je, je fais mon équipement motovlog avec des petits liens qui renvoient sur des sites légaux. Attention. Attention. Ça ne hein, fait pas hésiter. Il y en a ça. Hein. Lego est autorisé, donc moi c'est Samsung, Amazon, c'est que de Amazon, voilà. Ça, ils aiment bien aussi, hein. vous avez des liens qui renvoient vers des sites marchands, vers des choses cliquables en gros. En gros, voilà. le robot YouTube adore ça, et ça, ça référence bien. Et ça permet, voilà, d'augmenter le référencement par vous. Parce qu'il savoir une chose, c'est qu'une vidéo, plus vous mettez de, de, de liens et de choses qui renvoient vers d'autres vidéos YouTube ou d'autres choses marchands comme ça, ça, ça fait en sorte que l'algorithme, il, il va... Il, dans une recherche, vous pouvez retomber, même sur quelque chose, par exemple, qui n'est pas en rapport avec, avec le, la moto, si le type a tapé, par exemple, un, un casque, par exemple, de telle marque ou un micro Boya, il peut avoir une chance de de, de dire, oui, mais dans cette vidéo-là, il en parlait, ou il a mis ça en description, et de vous faire apparaître dans le, les recherches YouTube. Vous comprenez ce que je veux dire C'est comme ça qu'il s'y prend. Donc, euh, Ensuite, je mets un petit exemple de, de, mes, de mes vidéos de ma chaîne, toujours avec des liens qui renvoient vers, des chaînes, euh, vers YouTube, hein, donc ça, il aime beaucoup aussi. Je mets que la vidéo appartient à ma chaîne, je mets l'email de contact et à la fin, je mets des tags généraux sur l'intégralité de ma chaîne, c'est à peu près de ce que ça prend. Voilà. Ensuite, vous faites une miniature, essayez de faire une miniature qui impacte bien avec quelque chose de clair, de net, précis, avec la moto, un beau titre, euh, quelque chose voilà, qui est en rapport. Moi, j'ai pris cette jolie fille, ce modèle, parce qu'elle était sur une Yamaha bleue, ça m'a fait rigoler j'ai une c'est en rapport avec la, la moto. Ça mange pas de Attention, pas de pornographie, pas de trucs érotique, ça ils déteste ça, vous, vous faites striker direct, hein, je vous le dis. Là, là elle, est, elle est avec un maillot de bain, je veux dire, avec un casque de crosse, voilà, est... même si elle est assez généreuse de poitrine, on va dire. <rire> je veux dire, mais il n'y a rien, absolument rien de pornographie. Je veux dire, à d'être complètement taré de la tête, mais même YouTube, vous voilà, la laissez, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun problème. Mais je veux dire, euh, ça reste un modèle comme, comme dans le salon de la moto, ou... je vais vous le faire un peu comme dans le salon de la moto, quand vous avez des modèles, des top modèles qui présentent les motos. Donc voilà, il n'y a rien de. Mais ils n'aiment pas quand c'est pornographique ou des trucs, ça, ils détestent ça. Donc, ne pas à mettre des choses, vous voyez, vous avez des décolletés de malades ça, ils entendent que ça, pas apprécié. Là, ça reste sexy, je dirais, mais pas pornographique ni érotique. Voilà. Donc voilà, c'est pour eux, ils tolèrent. Ils disent, ça va, c'est bon, Faut pas exagérer, parce que je dis, même dans le salon de la moto, il y a des modèles qui le font. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez d'autre, mais que ça soit clair, net, précis et accrocheur. Ça, ils aiment beaucoup. Les playlists, beaucoup de gens euh, ont tendance à les. À les bazarder ou du rose c'est pas important au contraire c'est extrêmement important les playlists parce que le robot YouTube va faire en sorte de regarder les vidéos que vous mettez euh, par rapport euh, à, aux playlists où elles sont associées et ça ils aiment bien les choses un peu comme si vous étiez vous avez une bibliothèque qui est bien rangée bien parti, euh, par, dimensionnée aussi. Euh, et qu'ils aiment bien savoir que ça, chaque chose soit dans un petit un petit tiroir c'est voilà. il, il quoi il voilà. ils, ils aiment ça cherchez pas à comprendre c'est comme ça créez des playlists en rapport avec voilà vos vidéos ensuite si c'est pour les enfants ou pas moi bon, non, non. Euh... Vous pouvez autoriser, je laisse autoriser les chapitres, vous pouvez faire des chapitres dans votre vidéo. Ensuite les tags. Alors les tags c'est en rapport toujours avec votre vidéo. Ne mettez pas des tags n'importe quoi et n'importe chose qui n'ont strictement rien à voir. Parce que Youtube n'aime pas non plus les choses qui sont débiles. Par exemple si je parle par exemple, de la Ténéré, ne mettez pas par exemple la Dugati. Ou ne mettez pas par exemple ou des tags à la con du genre... Euh, euh, je sais pas... Euh... Enfin Bref, des tags qui n'ont strictement rien à voir. Il faut que ça soit de manière précise. Le, la, la moto ou le, la chose que vous présentez en question. Voilà. La langue donc est en français, euh, description en français, et ça c'est le petit truc que les gens bâclent complètement et du droit, ah, ça sert à rien, et en vérité c'est hyper important, c'est le sous-titrage. Je qu ce que j'ai dit, bon, euh, parce que j'ai touché un truc avant de Alors, le sous-titrage, aller bon, dessus. Alors ah, voilà, il faut savoir une chose, c'est que YouTube euh, est, vu, est vu par le monde entier, et depuis que j'ai fait ça sur l'intégralité de mes vidéos, j'ai chopé un paquet d'abonnés, mais phénoménal, grâce à ça. C'est d'ajouter des langues. Moi j'ai mis les plus importants, j'ai mis le portugais, l'italien, l'allemand, l'espagnol, l'anglais, français, et je sous-titre mes vidéos, mais pas la, la vidéo en elle-même dedans, je parle de la description, par exemple. Je fais par exemple sur le portugais. Ma vidéo, là, d'un côté, elle est en français. Et je la traduis dans la langue en question en utilisant Google Trad. Tout simplement, pas besoin de parler la langue. Vous faites ça. Ça veut dire que quand l'étranger va taper ben, on, avec lui, avec sa langue, le, le, <coughs> la moto en question, ou la description, comme ça, ça il va avoir ça qui apparaît sur, sa, sur son sur, sur, sur YouTube. Et donc, vous pouvez toucher un... Comme ça fait la... Un public plus important, plus large que votre pays d'origine. Moi, je, moi, je sais que ce que je touche beaucoup en ce moment, c'est euh, bon, les États-Unis, la Norvège, Canada, enfin, des, des pays comme ça. Que normalement, euh, j'aurais aucune chance de toucher, mais grâce à, la, à ça, ben voilà, je peux le toucher. Ensuite, attends, on revient sur la vidéo en question. Tac. Alors ensuite, une fois que vous avez fait ça. Qu'est-ce qui reste encore Voilà, c'est tout. Hein. Ah, voilà, la catégorie. Ne vous trompez pas de catégorie. Si vous parlez de moto, ne mettez pas ça dans divertissement ou association ou des trucs comme ça. C'est moto, c'est moto. Donc, voilà, ne vous trompez pas. Ça, c'est pour la première partie. Voilà, ça, c'est pour la description et tout. Vous pouvez aussi également faire en sorte, je vais vous montrer un petit peu, de mettre des fiches à certaines parties, quand vous voulez, de la vidéo, pour envoyer vers des vidéos de votre prochaine ou d'autres. Voilà, ça. Euh, important aussi pour une petite, petite chose de bien créer une intro de chaîne et une fin de vidéo l'intro une intro une intro, de chaîne. une intro de vidéo je vais suis tromper et une fin de vidéo parce que youtube aime ça ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça depuis que j'ai créé des bonnes intros ça a explosé et également à la fin de vidéo écran de fin voyez je monte écran de fin voilà vous pouvez mettre les dernières vidéos que vous voulez avec un petit bouton pour s'abonner euh, ils aiment bien voilà ce que ce vous comprenez bien c'est que youtube aime les choses qui sont claires nettes et partie et parti, ça euh, soit bien partimenté ils n'aiment pas les choses qui sont complètement euh, bordéliques. ils aiment que ça soit y a des playlists ils aiment qu'il y ait euh, bien une bonne description un bon titre tout soit clair concis clair net précis voilà et qu'ils aiment aussi qu'il y ait une intro de chaîne une fin de chaîne que ça la vidéo soit propre Nickel. Les choses mal faites sont complètement dégagées. Ils vont rien vous dire, ils vont pas vous les dire, parce que vous faites ce que vous voulez. Mais vous n'avez vous aucune chance de, de, de, de grimper dans l'algorithme. C'est aussi simple que ça. Maintenant que je vous ai montré les descriptions et tout, je vais vous montrer les sites les plus importants que j'utilise. Pour créer d'abord les tags, il y, a, il y a des sites qui sont faits pour ça, qui s'appellent rapidtags.io. Tapez par exemple ténéré900. Ténéré, ouais, ténéré 900 parce que je, je voulais des tags, bah, en rapport avec la ténéré 900, j'avais créé ma, ma vidéo. Voilà, ça c'est les derniers tags en question, les plus recherchés, les plus tapés sur YouTube. Vous les copiez et vous les collez sur votre chaîne ici. Voilà. Vous allez ici, vous mettre coller Ensuite, avec un maximum de 500 tags Ça c'est le premier site. Ensuite, maintenant, je vais vous montrer euh, pour les musiques. Vous avez des musiques de fond, vous avez des sites carrément, des, des, des chaînes YouTube carrément qui sont faits pour ça. Alors, moi j'ai une, une personne que je, que je côtoie depuis longtemps, que je suis ami avec lui, c'est un, un américain. Euh, voilà. Ça s'appelle ouais, The Creators Community. Ça veut dire que le type, c'est No Copyright Music. C'est libre de droit, c'est lui qui l'est fait, il le dit carrément caché net, c'est fait pour aider la communauté. Vous pouvez prendre donc c'est musique de vidéo. Quand vous avez une vidéo en question, donc vous allez sur dessus. Vous cliquez, copiez le lien de la vidéo en question. Vous allez sur un petit site qui s'appelle MP3 YouTube, convertisseur de, de, de vidéos YouTube. Vous collez dessus, vous téléchargez, le temps que ça se fasse. Et voilà, vous téléchargez le fichier en question et vous pouvez le coller sur, sur votre vidéo. Euh, vous avez la musique. C'est parfaitement libre de droit. Je n'ai jamais été striké de la moindre façon que ce soit par YouTube. C'est parfaitement libre. C'est gratuit. C'est fait pour ça. Et vous avez des belles musiques, nickel, comme vous avez toutes les musiques sur mes, sur mes vidéos qui vont de 1 minute à plus de 20 minutes de, de, de musique. C'est lui qui les fait donc, et... Il gagne sa vie avec la YouTube monnaie, hein, comme n'importe comme, quelle euh, chaîne qui est monétisée, comme la mienne. Hein. Donc voilà, il est payé euh, par rapport à son travail, donc il n'y a aucun souci, mais il ne demande pas davantage d'argent. Ce qui est parfaitement sympa de savoir. Hein. Il aurait pu, hein, il a parfaitement droit, mais il a dit non. Il a dit, vous n'aurez jamais de problème avec YouTube, parce que c'est mon travail à moi, et j'autorise les gens à l'utiliser comme ils le veulent. Ensuite, euh, qu'est-ce que je peux vous dire encore euh, donc voilà, on va terminer, euh, bon, je vais vous dire que je ne dis pas de bêtises, j'ai mis 469 abonnés, plus 56 abonnés au cours des 28 derniers jours. Donc vous voyez que je ne dis pas de bêtises. Je prends à peu près 60 abonnés par mois, avec cette astuce. Voilà. Euh, vous voyez les vidéos les plus, les plus regardées, tout ça, okay. euh, ça. On peut regarder aussi vos données analytiques. Hein. <rire> par rapport aux données analytiques, euh... Vous voyez 56 abonnés. L'engagement. On va regarder à peu près d'où ça vient. Je sais pas le si disent dessus. Ah, euh, euh... Je sais, moi, je, je sais que je l'ai aussi sur l'application, sur un téléphone. Elle est beaucoup plus claire donc hein, c'est audience. Moi, je à regarder sur le téléphone. Je regarde pas Voilà. Donc, les vidéos, qui, les, les pays qui viennent le plus. Situation géographique. Alors vous voyez, j'ai France, Belgique, Italie, Espagne, Canada, Allemagne, Suisse, états unis Réunion, Pologne, Maroc, Japon... Vous euh, voyez, il y a quand même 60... 60, 60 ça, ça, le plus c'est la France, 62%, mais après j'ai quand même 4,5, Belgique, Italie, machin... Il y a quand même, par exemple, l'Italie, il y a quand même 1.968 vues qui ont été, vues, qui ont été faites durant ce mois, etc, etc, ça, Bien sûr, mais voilà. Et tout ça, c'est parce que c'est les sous-titres que j'ai fait de ma chaîne. Donc, euh... Hop, on sort. Euh... je dis pas que c'est le truc le plus absolu, que vous allez que c'est un truc qu'on s'appelle... Euh... que vous allez faire un million de vues, mais vous apercevez que je dis pas de bêtises, que vous prenez 60, 60 abonnés par mois, pour une petite chaîne comme moi c'est bien, hein 60 abonnés par mois, euh, que je suis à 1470 abonnés, pour vous faire une idée, en de, de 2020 à 2022, j'ai pris à peu près 1000 abonnés grosso modo, après avec les gens qui se désabonnent, qui reviennent, ou certains qui, qui se rabonnent, qui se désabonnent, à peu près entre, entre 800 et 1000 abonnés en deux ans. Voilà. En deux ans, je prends à peu près 1000 abonnés. En deux ans, je prends 1000 abonnés. Et là, vu que je prends beaucoup plus d'abonnés même que d'habitude, je risque même de faire 1000 abonnés en, en un an, à ce rythme-là. Donc, euh, ça peut aller très très vite. Le tout, c'est que vous ne perdez pas espoir, que vous fassiez bien votre travail que vous fassiez bien les descriptions, les machins, que vous utilisiez bien les bons petits sites que vous avez Rapid Tags, le tout pour télécharger les, les, les musiques, pour pouvoir les mettre dans, dans, vos, dans, vos, dans vos présentations, ou même en, en, en, en musique de fond, c'est parfaitement légal, il hein, n'y a aucun souci. Du moment, du moment que c'est légal et que c'est autorisé, il n'y a aucun problème. Hein. Euh, que vous fassiez bien la miniature de vidéo, bien s'appelle la, la description de vidéo, le bon titre, si vous faites tout ça avec les bons tags et tout, comme je vous ai montré, si moi ça marche pour moi, ça marchera pour vous. Une dernière petite précision avant de, avant de terminer. YouTube, ne me demandez pas pourquoi, mais YouTube a une préférence pour des formats de vidéos en MP4. Donc les points à vie, tout ça, ils n'aiment pas. Vous avez des, des, des programmes qui sont faits pour. Euh, euh, vous avez des programmes. Attendez, là, il y a manqué, qui s'est coupé. Je vais en relancer. Non. Je suis obligé de rester parce que j'enregistre avec Windows, mais je suis obligé d'en rester, bon, vous m'excuserez. Il y a des programmes donc pour enregistrer.. Euh... Comment ça s'appelle euh... Pour enregistrer, pour réduire vous pour non, pour transformer vos formats AVI en .mp4, hein, vous regardez sur internet. Euh... Également, vous avez des, des, des, des, des, des programmes qui sont intéressants, qui sont comme par exemple Shotcut pour, pour faire vos, vos vidéos. Parce que YouTube a tendance à préférer des, des vidéos qui sont en 4K, ultra HD. Ne vous demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Euh, donc depuis que j'ai ce programme qui est gratuit, qui s'appelle Shotcut, que je vous avais présenté, ben, j'ai beaucoup plus d'abonnés qu'avant encore. Parce que les vidéos sont bien nettes et bien précises, donc euh, ils aiment ça. Et une dernière petite précision, la durée des vidéos. Euh, Youtube a tendance à préférer fortement des vidéos qui vont entre 8 et 10, 12 minutes max. Max, j'ai bien dit. Même 8 minutes, c'est même mieux. Ne euh, me demandez pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi. <rire> c'est comme ça. Donc des longues vidéos comme moi, bon, moi, je vais la mettre, mais je sais pertinemment que ça va pas être bon pour le référencement. Une même vidéo de 22 minutes. 20 minutes, ou alors faut que je la participe, je la coupe en plusieurs parties de 8 minutes, mais bon je vais pas vous faire chier avec ça, avec une partie 1, partie 2, partie 3, donc je vais la laisser en une fois. Mais c'est pour ça que si vous faites des vidéos, préférez des formats courts, ils préfèrent. C'est comme ça. Euh... voilà, j'ai à peu près plus dit. Grosso modo. Oui, ouais, ça peut aller vite, hein. par exemple la Ténéré 900 je l'ai mis en le 22 avril, elle est vue et elle est vue 8300 trois fois. 76 commentaires, elle a été appréciée à 84%. Donc vous voyez que ce n'est pas des conneries que je vous raconte, hein. pas, je suis parfaitement limpide hein, sur, sur, sur les choses. Hein. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne continuation, un bon ride, et je vous remercie de votre fidélité. C'est la première chaîne, la première vidéo FAQ que je fais vraiment en détail, j'espère qu'elle vous plaira, hein, vous me direz. Allez, ciao ciao